Hello everybody, c'est Emma en direct de Kosami. Aujourd'hui, en ce dimanche 21 novembre 2021, je vous propose une balade à partir de Magic Garden. Vous vous demandez à quoi ressemble Kosami aujourd'hui Quelles sont les activités à faire à Kosami Aujourd'hui, notre petit groupe est composé de 10 personnes. Alors, nous avons deux Américains, une Australienne, un Allemand, un Norvégien, une Turque, un Britannique, Écossais et deux Thaïs et moi-même qui suis Française. Ah, C'est une nouvelle sculpture qui a été peinte ici, qui représente un durian et une mangoustine. Et ça prouve que ce sont vraiment des fruits omniprésents sur l'île. D'ailleurs si on regarde simplement juste autour de cette sculpture, juste en face de nous on a justement un mangoustanier et à sa droite des, des durians. Des... Alors là on est devant un cocotier sur lequel s'est agrippé un fruit du dragon. C'est vraiment impressionnant. magnifique et ce qui est très beau aussi ce sont ces, ces petits arbustes là qui servent d'ornement qui sont rouges rose, marron c'est vraiment superbe très joli dans un jardin ça apporte de la couleur alors je l'ai dit en ouverture nous sommes le dimanche 21 novembre et nous avons vraiment une très belle journée ensoleillée les pluies torrentielles que nous avons eu cette année sont derrière nous, je l'espère en tout cas, même si on risque de s'exposer à de nouvelles journées pluvieuses évidemment, c'est toujours la saison des pluies, mais j'espère que la partie torrentielle est terminée. Et voyez encore une fois ici un autre fruit du dragon qui s'est agrippé à cet arbre. Nous partons aujourd'hui donc de Magic Garden, c'est un lieu vraiment très agréable qui se situe en pleine jungle, à l'intérieur duquel vous allez trouver un, un nombre impressionnant de statues et vous promener à travers des cascades, Ici on est devant un, des pommes d'eau. Voilà Holger nous montre Hello. les pommes d'eau. Chumpo, chumpo. Et l'agriculteur nous a autorisé à nous servir. Du coup ben, on est tous en train de, de goûter ces fruits délicieux qu'on voit ici. Alors ça porte bien son nom, hein, pomme d'eau. C'est un fruit qui est quand même assez gorgé d'eau. Nous avons un joli panorama ici. En face de nous, une nouvelle plantation de durian. Et entre les durians, qui vont mettre quelques années à pousser, et ils, ont, ils ont planté des bananiers qui, eux, viennent à maturité vraiment très très vite. En six mois ou un an, le, le bananier peut commencer à, à produire. Nos balades sont ouvertes à tous. La seule chose que l'on demande aux personnes, c'est de faire l'effort de parler en anglais lorsque l'on est tous ensemble, de manière à ce que tout le monde se comprenne. Nous partons tous les dimanches matin aux alentours de 8h15. Habituellement, le rendez-vous est au 7-Eleven de Lamaï, celui qui se trouve après le temple de Maille. Le rendez-vous est à 8h et à 8h15 on part. Mais quelquefois, il y a des points de rendez-vous différents. Allez, et là les difficultés arrivent avec une première côte parce que jusqu'à présent c'était vraiment de la balade où on marche piano piano, comme si dit in italiano. Je parlais de la météo. Habituellement on a un temps un petit peu instable jusqu'au jusqu 10 décembre. Et ensuite les journées ensoleillées sont majoritaires par rapport aux averses et aux jours de pluie. Cette année 2021, c'est vrai, aura été une année particulièrement pluvieuse où la mousson aura été vraiment très dense. C'est aussi ce qui nous apporte cette végétation particulièrement verte aujourd'hui. Et si on se retourne un petit peu pour voir le paysage, il y a de l'espace et une grande diversité de plantations. On m'a demandé quel temps fait-il pour Noël C'est une question difficile parce que j'ai vu en, en cinq années de Présence ici à cette période là, j'ai vu vraiment différentes météos, du très beau et aussi en alternance pluie et soleil. Donc, c'est on peut dire que c'est un peu pile ou face, mais majoritairement, c'est plutôt une alternance de, de belles journées. Je le disais dans une précédente vidéo, on a la chance à Kosami d'avoir une météo changeante rapidement parce que c'est une île. On est à l'extrémité du golfe de Thaïlande et on profite de, de vent qui détourne les, les gros nuages. Une jolie petite maison, très bien conçue, avec son propre réservoir d'eau, issu de la récupération des eaux pluviales. Je vais d'avancer pour récupérer le reste du groupe. Parce que lorsque je m'attarde pour papoter avec vous, eh bien le groupe avance. A nouveau un fruit du dragon ici s'agrippe sur les rochers. Ici on a affaire à un agriculteur très sympa. Allez, vous voyez, distribution gratuite de bananes en direct par le par l'agriculteur. C'est vraiment super. Et on ne demande rien, c'est eux-mêmes qui nous le proposent. Et puis on repart en courant pour être sûr que tout le monde en est pour nous en donner. C c'est une générosité ces tailles, c'est vraiment super. Elle dit que ce sont des bananes, elle me donne le nom de cette variété et elle dit qu'elle les aime beaucoup. C'est un petit sala. Donc je me rappelle un sala c'est une terrasse couverte qui sert à sabriter, qui peut servir de salle de repos, de salle à manger. Également. Dans les temples, c'est aussi une salle de prière. Et ici, une petite maison tout en bois, réalisée avec vraisemblablement des, des côtiers Et intéressant à souligner parce qu'ils font quand même beaucoup d'efforts ici pour récupération des eaux pluviales, avec un système simplifié mais opérationnel. Et sur le toit, des panneaux solaires. Ici, on traverse une forêt de bambous, qui est super frais, donc très agréable pour cette balade dominicale. Alors là, on traverse véritablement la jungle. Il n'y a pas de plantation dans ce coin là avec des arbres vraiment majestueux et très hauts. en fait nous avons des singes ici uniquement pour la récolte des noix de coco mais il n'y a pas comme un kofangan des petits singes que l'on voit sur la route <laughs> Thank you for the show. Nice performance. Kendra, hey Tim, can you show Kendra. us something about your belly, da belly dance? Yeah, belly dance. Just no. no. a belly dance no, move. Yes, camera. please, come on. Oh come on, gosh, now. show a little belly dance. Oh. You. <laughs> <laughs> you got <make> it, <laughs> <laughs> Thank you for the show. <laughs> so, ladies, belly dancing is by far the funnest thing I have done. Yeah, in but a while. Kim, you have to answer one question to me. Yes. How can you belly dance if you haven't got a belly? But that's why. <laughs> but some pictures I've seen of belly dancers, you've got to let the fat roll down. I know, and that's a problem because I try to pop my belly out and it won't pop out anymore. Tom demande à, à Kim euh, comment elle peut faire de la danse du ventre alors qu'elle n'a pas de ventre. <rire> Effectivement, elle est toute fine. Quand je vous dis que pendant les marches, bah déjà il y a une bonne ambiance, parce que à Force, on se connaît un petit peu tous. Et puis, bah, chacun raconte la sienne. Kim pratique la danse du ventre depuis quelque temps. Comme vous pouvez le remarquer, c'est aussi l'occasion d'apprendre l'anglais. Là, c'est l'anglais américain. À force de tendre l'oreille, eh j'avoue que je pense avoir un petit peu progressé en, dans ma compréhension au moins et dans la pratique sûrement un petit peu aussi. Comme vous pouvez le voir, c'est une zone un peu hasardeuse parce que glissante. Can you do it Voilà, Kim a sa façon à elle de descendre les, les zones qui sont... Euh, glissante, parce qu'en fait ils... Hop, et voilà, derrière moi ça s'est passé, il suffit d'avoir de, de, le pied sur un caillou et vous commencez à déraper et là si vous n'avez pas de bon crampon, ben c'est directement sur les fesses. On marche depuis environ un an, un peu plus d'un an maintenant et à chaque fois qu'on voit des arbres immenses comme ça, on est toujours en admiration une fois tout le monde s'arrête parce qu'il y a un magnifique paysage, une jolie vue, un très beau panorama. Ici au loin nous voyons c'est Alors là on est vraiment à la file indienne. On arrive sur une habitation avec une retenue d'eau. Voilà, ça c'est la Thaïlande. C'est de la boue. Mais il n'a pas besoin de motocross pour parcourir les chemins de la Samui. Vraiment très jolie randonnée encore aujourd'hui. Ça fait plaisir de prendre l'air, de voir le soleil, de parcourir la nature sauvage. J'ai beaucoup d'amis qui me disent on viendra jamais avec toi parce que c'est trop la jungle. N'est-ce pas Laurie Alors là on va arriver à la cascade Mountain Waterfall. nuit et eh bien c'est vraiment mountain waterfall. Pratiquement toute l'année, on a de l'eau dans cette partie. Alors l'accès n'est pas évident, mais pour moi c'est vraiment, vraiment dans le top. Ici nous avons des caféiers. Pour les ramasser et les mettre à sécher au soleil. Et ici, sur ce bord de route, on a des caféiers de part et d'autre. Avec mes vidéos sur les randonnées, j'espère vous montrer une autre phase de Costa Nuit que l'on ne connaît pas, ou moins. Celle de l'intérieur de l'île, qui est constituée essentiellement de montagnes. sur un bon petit promontoire, avec une vue panoramique vraiment sympa. Et les détails qui sont ici, ça va aller cas! Eux s'y sont pas trompés, ils sont en train de construire une petite maison. On va avoir une vue à 360 degrés, vraiment superbe! Quelques plans d'ananas ici. En fait on cherche un passage pour traverser la rivière sans avoir à se mouiller mais ça veut dire passer à travers la jungle. Regardez si c'est pas mignon tout ça. Petite maison dans la prairie, au milieu d'un champ de durian. J'espère que vous avez apprécié cette balade pour découvrir les hauteurs de Cossanui. Si c'est le cas, je vous propose de l'écrire dans les commentaires. Vous savez que les commentaires et les likes permettent un meilleur référencement de nos vidéos. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le like. Vous pouvez actionner les notifications pour savoir lorsque je publie. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous propose de vous abonner à ma chaîne. Merci pour vos pouces bleus et à bientôt pour de nouvelles visites à Kosami. Bye bye